Bonsoir. Hola a todos. Uh, lo siento por este pequeño retraso. Tuve un pequeño problema técnico y mi computador no quería reaccionar. Menos mal, ya se solucionó el problema. Uh, les pido disculpas por el retraso y... Uh, Bienvenido. Bon, uh, no veo mensajes. Imagino que algunos están todavía esperando. A ver si funciona la clase. Vamos a ver. Bonjour. Bonjour, bonjour. Hola, Katia. Bonjour, Patricia. Bonjour, Ana María. Bonjour, Brenda. Bonjour, Laura. Hola, la. Nous savons comment souffrir, parce que mon computer n'a no pas Bon, bonjour à tous. Euh, bienvenue à notre, notre coup, à notre cours de français. J'espère que vous, allez, vous avez eu une bonne semaine. Après la panique. C'était la panique, hein? bon, désolé, désolé à nouveau. De nouveau. Tengo una pena con ustedes porque tuvimos un problema técnico con mi computador que no quería reaccionar. Menos mal, ya se solucionó. Pero uf, fue, tuve, tuve mucho estrés en estos cinco minutos que no quería funcionar. Bueno, bienvenidos a todos. Como um, yo les había prometido, demain, un atelier de conversación. Como les había dicho, mañana tenemos. Un taller de conversación. Por el momento solo tenemos 11 participantes. Recuerden que había 15 plazas. Eh, y... Eh, no sé si debo decir los nombres de los participantes. Solo voy a decir nom eh, primer nombre. No voy a decir apellidos, no voy a decir nada. Nada más. Eh, de todas maneras, las personas que van a asistir al taller mañana... Eh, recuerden, es la misma hora que esta clase con nuestra profesora Mayra eh, y eh, yo veo una Carolina, un Hugo, una Mari, un Germán, un Emilio, una Daniela, un Andrés, una Celeste, un Manuel, un John y un Byron. que hicieron el test. Eh, recuerden que era desde este fin de semana, el sábado, habíamos puesto en línea y, eh, y estas son las personas que se han inscrito por el momento. Eh, como no hubo una, nadie más que se inscribiera, pues estas personas por defecto asisten al, al taller. Eh, espero que puedan ir mañana a las 12 Colombia, 7 de la noche, Francia el curso se va a Skype mañana van a usar Skype para las personas que están en, uh, inscritas y que yo tengo el mail uh, les voy a enviar el vínculo para que se conecten y puedan hablar con la profesora Mayra, recuerden que es un taller recuerden que les había dicho les voy a proyectar Recuerden que les había dicho que era en nuestro Moodle, se inscriben, dejé todas las instrucciones. Ah, recuerden que yo les había dicho y el juez les recordamos. Y, eh, ay, ay, ay, lady. Son 15 plazas. Recuerden que se inscriben en el Moodle. Solo hay 4. Eh, y eh, simplemente es inscribirse al Moodle, hacer un pequeño test. Y a partir del test, uh, yo creo que las cuatro últimas plazas van a ser, sí va a ser las personas que se inscriban y entre, que puedan hacerlo. Se los dijimos el martes, se los dijimos el jueves, ¿ah? ¿eh? Así que no tienen excusa. No es el único que vamos a hacer, vamos a hacer otros talleres. Así que si no alcanzaron esta vez, no se preocupen. Dentro de unos 20 días o más o menos vamos a hacer otro taller. No va a ser el mismo. Y la idea es variar que las personas que se inscribieron esta vez también uh, dejen lugar para otras personas uh, y uh, puedan uh, rotar máximo posible las personas que participan. Bueno, bonjour, on rentra en matière. Donc, c'est la semana... Ah, je me suis trompé. Uh... Se me olvidó cambiar esta, este dato. Ya estamos en la semana 24. Esta es la, perdón, la, la seance 24. Eh, 23. Esta es la semana. Ah, ah, no. Sí. Después de este pánico ya, ya no puedo pensar. Después del pánico que tuve con mi computador. Eh, es la seance 23 c'est bien la séance 23, et c'est la semaine 12 sur 24. Donc, à nouveau, me mm. pidiendo le link. Link slash Fr français. Attention, ce n'est pas un cédille, c'est un C, parce que sur Internet, on ne peut pas écrire le cédille. Comme en Internet, on se peut écrire la cédille, donc c'est un C. Entonces, los cuatro últimos lugares, los, los que se inscriban hasta hoy, por defecto, van. Los últimos cuatro, vamos a ver cómo responden al taller y ahí sí, ya, cómo logran. Entonces, recuerden, en este link pueden encontrar, eh, dejamos el blog porque mucha gente se acuerda del blog, eh, pero todo va a estar igual en el, en el Moodle. La ventaja del Moodle es que pueden inscribirse, pueden... Uh, hacer este pequeño tipo de talleres que hacemos y la idea es que sigamos enriqueciendo con ejercicios y eso es más fácil hacerlo en un módulo para nosotros Donc, ya llegamos a la mitad de los cursos ya prácticamente estamos en la mitad de, lo, de la clase de las clases de francés y uh, voilà, el jueves próximo será Pilpual exactamente la mitad del curso. El taller es mañana, miércoles, a la misma hora de la clase, en Skype. Las personas que se inscribieron les voy a mandar yo el vínculo, les vamos a mandar con nuestra, desde nuestro email. Ok, entonces, para los que ya escucharon el nombre, si no, hoy voy a enviarles el mail. Entonces, vamos a hacer una pequeña revisión et euh, on va voir les loisirs parce que c'est le thème que vous avez vu avec Alejandra le cours dernier donc vous allez compléter ce que vous allez voir à l'écran avec faire ou jouer selon ça corresponde. je vous laisse quelques secondes une minute à peu près pour que vous, vous choisissiez faire jouer pour les phrases. OK? Vous pouvez me poser des questions sur le vocabulaire si vous ne connaissez pas les vocabulaire, mais il y a, il y a le vocabulaire, c'est plutôt facile. Hein? Et euh, après, on fait. Je vous donne une minute. OK? Allez-y. Que vous avez des questions de vocabulaire non pas de questions de vocabulaire ok donc je vois que vous commencez déjà à, la, à donner des réponses ok donc je du judo je vois qu'il y a quelques réponses Donc, on commence. Je fais du judo. Je joue en handball. Et je joue de la guitare basse. Ok, rappelez-vous, c'est faire de, jouer à et jouer de. Pourquoi? Faire de plus sport ou loisir. Jouer à plus un jeu et jouer deux instruments de musique ok mon frère du vélo au poker et du piano du vélo au poker du piano alors alors alors piano attention il y a des, des occasions où on peut jouer et faire hay veces en las que uno puede jugar, y veces en las que uno puede hacer, al mismo tiempo para la misma cosa, la diferencia es que hay después a, 2 de. ok par exemple je peux dire je fais du handball ça c'est possible ok par contre on ne peut pas dire je fais Oh, handball. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut faire attention qu'est-ce qui va après pour accompagner la bonne proposition de euh, de l'activité. OK Donc, mon frère fait du vélo parce que faire deux, toujours, toujours faire deux, joue au poker parce que c'est un, un jeu, donc jouer, et joue du piano. Pourquoi Parce que c'est décrire l'action de, de la performance d'un instrument. Ok Voilà. Ma sœur au tennis, il y a l'indication, au tennis, mais aussi au ping-pong. Elle de la batterie. Alors, alors, alors, dites-moi tout. Diga-me euh, Pues. Je fais de la guitare, Marie, c'est possible, oui. Pero cuando uno dice Jeffé de la guitarra, es como, ah, sí, a veces yo la cojo y, y, y hago, pues, como que toco la guitarra, pero cuando uno dice yo de la guitarra, tienes como una, como una nuance, una, ah, ¿cómo se dice en español? Uh, un matiz de que lo haces más seriamente. Si ¿Sí ves, cuando dice yo de la guitarra, es, es es un poco más, más el acto de, de, de tocar la guitarra y es un poco más serio. Cuando yo hago la guitarra, no sé, pas, es, es un poco menos serio. Ok, pero normalmente cuando tú tocas un instrumento, eh, vas a jugar. Es, es, más, es más normal escuchar, jugar con un instrumento que faire ok ok ma soeur joue au tennis pourquoi parce que je peux faire du tennis ça c'est possible mais la préposition utilisée dans cette phrase la préposition c'était à. ok, c'était pas de c'était à. ok elle joue au tennis, mais aussi au ping-pong. Elle joue de la batterie. Recuerden que jouer un instrument, c'est plus l'acte performatif, c'est plus l'acte de faire. Ok. Le week-end, ma mère du yoga et elle de la trompette. Ah, facile, du et un loisir et un instrument ok donc le week-end ma mère fait du yoga, pourquoi parce que le yoga n'est pas un jeu Les Yoga, c'est une activité. On joue des activités. On fait des activités. OK Et elle joue de la trompette, c'est un instrument. Et voilà. Parfois, le dimanche, nous, de la pop, attention, la pop, c'est la musique. OK Ça, c'est la musique pop. En français, c'est féminin après, quand nous sommes fatigués la sieste attention, c'est un, une musique ce n'est pas un instrument oh, que non c'est la même chose la musique que un instrument ce no sont des choses bueno, comme je le dis, il y a il y a matices, mais Ok. Nous jouons de la pop ensemble. C'est ce que nous faisons. L'activité de la pop. Mais aussi, nous faisons de la pop. Mais c'est moins, moins sérieux. Quoi. Et après, quand nous sommes fatigués, nous faisons la sieste. Ok. Très bien, vous avez des questions pour l'instant? Preguntas? Je vais solamente abrir la ventana parce que c'est un peu oscuro en esta casa. Hace deux secondes il mucha luz, Ahora il n'y a plus Ok. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? non Pas de question Très bien Donc maintenant, on va déclarer, close, on va clore l'activité le, le, et on va voir aujourd'hui. Donc, à Hugo, en la seconde frase, no se repite le pronombre. Ah, si mon frère fait du vélo, joue au poker et joue du piano. Pourquoi? Pourquoi à qui je dis je fais du judo, je joue au handball et je joue de la guitare basse? Et à qui c'est? Mon frère fait du vélo et on ne répète pas mon frère ni il joue au poker et il joue du piano. À euh, qui? Es, una, es, una, es porque escogí, la persona escogió decir je, je, je, je. Es más una, un, una elección que otra cosa. Y aquí, tam, y aquí no es obligatorio repetir, porque si uno dice mon frère, uno por defecto, la última persona de la que habló, entonces el verbo sigue esa misma persona. En francés eso es posible. Para evitar la repetición. Pero uno puede decir mon frère, fait du vélo, il joue au poker et il joue du piano ça c'est possible, ce n'est pas... ce n'est pas interdit pas no prohibé. ok, très bien donc aujourd'hui, avec un peu de retard on va faire une lecture, on va continuer la lecture du poème déjeuner du matin on va parler de la routine et on va voir les verbes pronominaux vous allez voir c'est très très très facile parce qu'en espagnol on utilise le verbe pronominal. donc on va faire la lecture du poème et antes de faire la lecture quiero simplemente hacer una aclaración el poema habla de Algo que hoy en día no está muy bien visto y es el cigarrillo. Por eso escogí, no como la clase pasada, que la lectura mostraba cómo tomar el café y toda la cosa. Hoy vamos a hablar mucho de cigarrillo y prefiero decirlo porque el cigarrillo no es bueno para la salud. Entonces, eh, simplemente voy a hablar de eso porque está en el poema, pero eh, con la advertencia. Y... Eh, Solamente por cuestiones culturales y para que sepan, una cajetilla de cigarrillos en Francia cuesta 10 euros. Así que imagínense, cuesta caro. Porque aquí fuman muchísimo más que en Colombia. Eh, es increíble. Otro día hablaremos de esas cosas. Du coup, lectura. Déjeuner du matin de Jacques Prévert. Juste pour euh, vous donner une idée du vocabulaire. Ça, c'est la fumée. Ça, c'est la fumée. Et ça, c'est les cendres. OK Donc, je vous laisse... Oh, ça, c'est 30 secondes. Je pense je pense qu'en 30 secondes, c'est plié. Je vous laisse 30 secondes pour lire le poème. Et après, je vais le lire derrière vous. Rappelez-vous que c'est un exercice de lecture. Recuerden que es un ejercicio de lectura en el que ustedes me escuchan para compararse cómo están ustedes con respecto a lo que yo digo, Ok, Como no podemos interactuar por las limitaciones del medio, milieu, uh, es la única forma que tenemos y los talleres. Ok, les dejo 30 segundos para que lean. Si Mari, Sandra et Sanicello. Pour que Sandra, ça c'est les cendres, et ça c'est la fumée. Donc, je lis doucement, très doucement, et puis je lis à vitesse normale. OK. Il allume une cigarette, il fait des ronds. Avec la fumée il met les cendres dans le cendrier sans me parler sans me regarder il allume une cigarette il fait des ronds avec la fumée il met les cendres dans le cendrier, sans me parler, sans me regarder. Alors, comment ça va? Comment est-ce vous Comment se sintieron ustedes lo que leyeron con respecto à ma lecture? Ah, va, très bien, Juan Pablo. Comme si, comme si, comme ça. Édouard. Édouard, recuerden, ustedes, como no podemos hablar en directo, porque ustedes son bastantes y que, bueno, hay límites. lo que pueden hacer, recuerden, es ir a aplicaciones donde hablan con nativos que les ayudan a practicar francés y ustedes les ayudan a practicar español. Ok. Ok.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 il met les cendres dans les cendriers sans me parler, sans me regarder ok donc vocabulaire allumer allumer c'est l'action de produire du feu c'est l'action de produire une flamme de feu Doucement, oui. Doucement, c'est un synonyme de lentement. En français, dulcemente est lentement. Ok. Esprender, alumbrar, encender. Et se usa, par exemple, pour la, la luz. Par exemple, la jetant. Là, j'allume la lumière pour une cigarette. Faire des ronds. Faire des ronds avec la fumée. C'est ce que le fumeur, ils font quand ils expulsent la fumée de la cigarette de façon ronde. Quand les fumants font des son volutas. Atención, Hugo. Prendre no, puede, no sirve para la luz. Porque prendre, recuerden que prendre en francés es agarrar. Es tomar. No es eh, prender. Es un falso amigo. ¿Ok? Es prender en el, en, el, en el sentido de. No recuerdo si había una canción que dice Te llevo prendida en mí. Es, es, es como agarrada en mí ojo pero cuando dicen uh, sí bocanadas, pero más que bocanadas es como los, las volutas redondas como que, que, que tiran como, el, como el, el humo redondo la fumée bueno, bueno se hace la fumée Uh, y de hecho, jambon fumé, jambon fumé, c'est le jamón ahumado, et c'est féminin, attention, en français c'est féminin, El humo en français est femenino, Así que no no le fumé, mais la fumée eh bien oui Gladys le jambon fumé tout le que c'est ahumado c'est fumé ok attention comme les jambon c'est masculin fumé n'a pas le E final à l'écrit hein? jambon fumé n'a pas de E final là comme ça il a le E avec l'accent, oui, mais pas le E final, muet. Ok Attends, ah oui, la cigarette, c'est féminin aussi. C'est une cigarette. Il met les cendres. Cendre. Cendre. Je sais, la r finale est... Centre. Il me les cendres dans le cendrier. Ojo que no es cendrier, es cendrier. Aquí hay una. ¿Se acuerdan del fenómeno del hiato? El hiato es cuando uno separa dos vocales que están escritas juntas, las separa en dos sílabas diferentes. Español básico. Esto es un hiato, esto no es un diptongo. Recuerden que el diptongo es cuando uno las pronuncia juntas. Uno no dice cendrille, no dice le cendrier, ¿Ok? Il met les cendres dans le cendrille, si Rafael. El, el, como que, echa. Mettre también significa echar, poner, eh, todo lo que quieran como sinónimo de poner, de... de, de, de Mettre dans une place. Il met le cendre dans le cendrier, sans me parler, sans me regarder. Si vous vous souvenez de la classe passée, l'atmosphère du poème, tout est sans me parler, sans me regarder. Il y a une atmosphère comme on évite le contact. On évite le contact oral, on évite le contacts visuel. On ne parle pas, on ne se regarde pas. Ok. Ojo maleja. Esto no es carbón, estoy hablando de lo blanco. Lo negro es charbon. Et ça, c'est les cendres. Les cendres, c'est un produit de la combustion. Du charbon. Ok, Maleja? Les cendres, c'est le produit de la combustion du charbon. Si, d'ici. ici c'est ça Ok, vous avez d'autres questions? Recuerden, centre en EN c'est ON et on a A qu'on l'analyse ON Howder, de la canne à sucre ah oui les cendres c'est un produit de la combustion de la canne à sucre CAN de la canne y sucre, vous savez ce que c'est que le sucre. Justamente, la clase pasada vimos que era sucre. Vimos que el departamento de sucre es el departamento más dulce de Colombia en francés. Ok, très bien. Donc, aujourd'hui, on va parler de la routine. Et pour parler de la routine, je vais vous montrer une vidéo. Donc, dans cette vidéo... On va voir la, la routine de Chloé. Je vais vous demander de faire attention, écouter et surtout visualiser okay, la routine de Chloé. On y va? Alors, me ont si écoutent, si normalement ils écoutent. Je vois que le symbole de est disponible. Pendant la semaine, je me lève toujours à 7 heures. Je me lave, je m'habille, puis je prends mon petit déjeuner. Je sors de chez moi à 8 heures. Pour aller au travail, je prends souvent le bus, mais quelquefois, je prends ma voiture. J'arrive à 9h. À midi, je mange avec mes collègues à la cantine ou parfois au restaurant. Je finis de travailler à 19h. Je rentre chez moi à 20h, sauf le vendredi, parce que je vais faire les courses au supermarché. Je dîne. Je regarde un peu la télé où je lis un livre et je me couche à 11h30. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez compris entre l'image la, et l'audio de la routine de Chloé Qu'est-ce que vous avez compris entre l'audio et l'image de la routine de Chloé. Qu'est-ce bueno, que qué, qué comprendieron? Ah. Lire un livre. Ok, okay. qu'est-ce qu'il y a d'autre <coughs> <coughs> Chloé, c'est une femme. Chloé, c'est un prénom féminin. OK. Je vois que vous comprenez beaucoup hein. Il se lève à 7 heures du matin. OK. OK. Très bien. Ah, John, dîner, c'est D, I, accent circonflexe, le petit chapeau, N, E. Ok, donc, on va revoir, on va revoir la vidéo et vous allez voir les deux activités qui ne sont pas de todos los días. Vamos a ver el video de nuevo y me van a decir cuáles son las dos actividades que ella no hace todos los días, ok? Pendant la semana, je me lève toujours a 7 horas. Je me lave, je m'habille, puis je prends mon petit déjeuner. Je sors de chez moi a 8 horas.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 Je regarde un peu la télé où je lis un livre et je me couche à 11h et Ok. Quelles sont les deux activités qu'elle ne fait pas tous les jours Il y a une tercera qui... Mais il y a deux activités qu'elle ne fait pas tous les jours. Ah, je vois. Marie, très bien. Faire les courses et conduire sa voiture. Quel jour elle fait les courses Quels les jours où elle fait les courses Quel jour Veo muchas respuestas, las vamos a ver. Vamos a volver a ver el video con los subtítulos. ¿eh? Ok, vamos a volver a verlo, pero esta vez es con subtítulos. Así que voy a ponerlo en grande para que, para que lo vean. Pendant la semana...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 Le vendredi, elle fait les courses. Parfois, elle prend la voiture. Et parfois, elle mange au restaurant. Parfois. Est-ce que vous vous rappelez ce que ça veut dire parfois? Recuerdes lo que signifie parfois. Eso ya lo vimos en classe, así que no me pueden decir que no saben. Ah, bah, très bien, très bien, algunas veces, a veces, c'est synonyme, algunas veces, a veces, très bien, euh, ok, alors, pendant la semaine, je me lève toujours à 7 heures, pendant la semaine, je me lève toujours, c'est-à-dire que ça signifie toujours ¿Se acuerdan qué significa toujours? Eso ya lo vimos en clase. Oui, très bien, siempre. Y todo, siempre es, eh, también significa todos los días. Porque en francés, todos los días literalmente se dice tu le jour. Lo único que hicieron fue quitar el le y juntar eso en una sola palabra: es toujours, es toujours. Tous les jours. Siempre. Très bien. Sans exception. Très bien, Marie. Hein? Je veux que Marie revise. Ok. Ah, oups. C'est me fait la diapositive. Ok. Donc. Je regarde un peu la télé ou je lis un livre. Je me lève toujours à, à 7 heures. heures. Je me lave, je m'habille, puis je prends mon petit déjeuner. Vamos a ver el vocabulario después. Simplemente. Je me lave, je m'habille, et je prends mon petit déjeuner. Ok, très bien. Je sors de chez moi à 8 heures. Pour aller au travail, je... Est-ce que vous connaissez les verbes sortir No, je me rappelle pas si on l'a vu en cours. Je no me rappelle si ce verbe, ya l'a vu en classe. Je no me rappelle si ce verbe, ya l'a vu en classe. Ah, très bien, Maleja. Sortir est sortir. Très bien. Ah, je vois qu'il y a des gens qui reviennent Très bien, très bien. Donc, je sors de chez moi. Je sors de chez moi à 8 heures. Pour aller au travail, je prends souvent le bus. Pour aller au travail, je prends souvent le bus. Qu'est-ce que c'est que souvent? Nous revivons, parce que nous vimos en classe. Il est possible de dire que Chloé, elle habite à Nantes. Chloé vive en Nantes, parce que c'est un bus de la... Des transports de l'agglomération nantaise, c'est l'entreprise de transports publics de Nantes, et saint terre la mairie de saint -Blanc. saint blanc c'est une commune, une municipalité de l'agglomération de Nantes. Ah bah très bien, ah bah, vous vous révisez bien, très bien, très bien. Plus, mais quelquefois mais quelquefois, c'est rarement, rarement, elle prend sa voiture Je prends ma voiture J'arrive à 9h À midi, je mange avec mes collègues à la cantine Attention, la cantine non pas comme en Medellin, la cantine, non, non, non, non Non no c'est le lieu para tomar l'alcool, non la cantine, c'est le lieu de restauration collective. La cantine, c'est un peu le restaurant de l'entreprise, de le restaurant du travail. Ou parfois au restaurant. Bah, parfois, on, on a vu déjà parfois. Je finis de travailler à 19h. Je rentre chez moi à 20h. Sauf le vendredi, parce que je vais faire les courses au supermarché. Je dis travailler à 19h. Je rentre chez moi à 20h, sauf le vendredi. Sauf, ah, juste lo tapa cette cosa. Sauf, S-A-U-F. ¿Ustedes se acuerdan que yo hace mucho tiempo les dije que a veces en francés cuando ustedes vean AU significa que en latín había una L en el lugar de la U, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vean esa AU a veces es sal y a veces hay sonidos de f en francés que son B en español, pero son V, no son, no son B de vaca, sino V, y en este caso la palabra soft es salvo, porque la L de sal es una U y la V de salvo es una F, ¿por qué? porque si ustedes ven, son el mismo sonido y la diferencia está aquí, Sof, salvo, ok, recuerden que son, son eh, reglitas que eh, yo les había dado alguna vez. Esta palabra conjugados, hay f's que se convierten en b y l's que se convierten en u. Ok, uh, después explicaré más tarde en la parte de preguntas lo de she Ok, lo, lo tengo en mis notas para explicarlo más tarde Ok, y ojo que la cantine es lieu de restauración collective au travail, à l'université, au collège, au lycée peu no importe l'endroit si on dit cantine, on pense immédiatement lieu de restauración collective Ok Très bien. Euh, sauf le vendredi parce que je vais faire les courses parce que Ah, miren, todo esto es mantequillas y margarinas y todo esto son yogures. En France les supermercados sont incroyables con la cantidad de lácteos que tienen. Es es y este es un supermercado, es decir, son ce sont des choses gigantesques. sont des superficies. Ok, très bien. Je vais faire les courses au supermarché. Je dîne. Je regarde un peu la télé ou je lis un livre. Je dîne. Comme vous avez vu, c'est comme en anglais. Dinner. Uh, D-I. accent complexe. N-E. Ça, c'est le verbe pour manger le soir. Synonyme, le souper. c'est en... en Canada. C'est comme la sopa. Présumé, souper. Parce que la sopa, c'est soupe. S-O-U-P-E. Je regarde un peu la télé ou je lis un livre. Je regarde un peu la télé. Je lis un livre. ce vocabulaire que vous connaissez. Ok. Et je me couche à 11h30. Et je me couche. Esta palabra, quizás no la conocían. Se coucher, c'est aller dormir, aller faire dodo. En français, on peut dire faire dodo. Les verbes faire et dodo. Marie, recuerda que una, cuando vimos la hora, uno dice 11h30 du soir, 11h30 du soir, ou 23h30, ce, ce sont des synonymes, attention. Donc, oh, pardon, voilà. Donc, je vous présente une ligne temporaire. C'est aussi pour le dialogue que a, non? Le matin, la journée, le soir, la nuit. Donc, la routine de Chloé. Hugo, euh, bon, coucher, différenter, dormir. Se coucher, ojo, porque se coucher, atención porque hay una, un pequeño cambio semántico, se coucher, c'est l'acte d'aller dans le lit. Se coucher, c'est l'acte de bouger dans le lit. Ok? On peut se coucher sans dormir. Uno puede acostarse sin dormir c'est uno simplemente puede acostarse es el acto de echarse en la cama pero eh, por extensión se entiende dormir es como en español, es exactamente igual pero ojo que coucher solito sin el se es una cosa sexual. por eso ustedes no sé si se acuerdan de la canción de Lady Marmalade de Moulin Rouge que la canción decía Voulez-vous coucher avec moi ce soir Et son invitation à sexe. Ainsi que, attention, c'est se coucher. Ok Donc, la routine de Chloé. Vous reconnaissez Vous reconnaissez les icônes que je vous ai mis Si attention. Si nous écoutons le se ou le s, attention, parce que nous pas dire se coucher ou se coucher. Recuerden que je les dit que ça e de se, des fois elle peut disparaître. Donc, elle se lève. Attention. Ça, c'est l'action de lever. Ça, c'est l'action de lever quelque chose. Je lève mon téléphone. Ok Se lever. Ça, c'est quoi Ça, c'est quoi très bien Maléha lever est levantar ou élevar quelque chose mais on dit elle se lève donc ce n'est pas la même chose Donc, Edward, quasi, c'est douche. Rappelez-vous, la prononciation ou se transcrit au U. Elle se, elle se lève, elle se lave. Attention, se laver, c'est un synonyme de se doucher. C'est un synonyme. Pas parfait, mais c'est un synonyme. Ojo Gladys, c'est le contrario. Douche, OU. -U. Elle se lave, c'est un synonyme de se douche, mais ce n'est pas un synonyme parfait. A veces, se laver signifie simplement lavarse, par exemple la cara. Por defecto, uno, uno dice que se laver es, es como bañarse, y no crean la, el cuento de que los franceses no se bañan. Los franceses sí se bañan. Así que no se dejen llevar. Eso es puro cuento. ¿Qué hay franceses que huelen malucos? Sí. Como hay colombianos que huelen maluco. Yo me acuerdo montarme en buses y decir. Entonces, no, no se dejen llevar por el cliché. Donc él sabía. Él prend son petit déjeuner, rappelez-vous, prendre, c'est un, un verbe irrégulier. Se lever, se laver, s'habiller, c'est le verbe régulier du premier groupe. Elle travaille. Elle déjeune. Elle travaille à nouveau. Elle dîne, ça c'est dîner. C'est l'icône que j'ai rencontré pour dîner. Euh, elle se couche. Ça, c'est quelques mots des expressions. Okay? Donc, ça, c'est la routine. Elle se lève. Elle se lave. Ojo que son. sola vocale, pero cambia tout le sens. Pero comme en espagnol. Lavarse, levantarse. Elle s'habille. Elle prend son petit déjeuner. Elle prend le bus, oui. Elle travaille. Elle déjeune. Déjeune. Attention, le jeune est le. Euh, ah, se me olvidé comment se dit en espagnol. Le ayuno. Le jeune est le ayuno. Et en français, littéralement, le desayuno est le almuerzo déjeuner est almorzar, ok et le petit déjeuner est comme la la pequeña romper l'ayuno pour un pequeño ok elle prend le bus oui, elle regarde la télé elle lit un peu ok elle lit un livre très bien Hugo El, el lit, el it, un libro. Ok, muy bien. Uh, a ver, por ahí vi que me decían que escribiera, pero no, no sé qué es lo que quieren que escriba. Uh, ¿Quién fue que me dijo? Eduard. ¿Qué quieres que escriba, Eduard? Antes de la cama, se está livre libro. Sí, Edward, ¿qué quieres que escriba? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú quieres que escriba en francés? un livre on dit L-I-V, v, v, no dije B, dije V, -V. R-E. Ahorita escribo esas palabras. Ok, Edouard. Donc, elle se réveille. Ça, c'est d'autres mots aussi. A qui mesclo avec un petit peu de nouvelles palabras pour qu'elle apprenne de nouvelles palabras. Elle se réveille. Elle se lève. Elle se lave. Elle s'habille. Elle prend son petit déjeuner. Elle prend les transports. Elle travaille, elle déjeune, elle dîne, elle regarde la télé, elle se brosse les dents, important quand même. Elle se couche. Ok Ok, donc, pourquoi j'ai mis du rouge dans ces mots Pourquoi parce que ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est les verbes pronominaux. Donc, on va voir rapidement les verbes pronominaux. Vous allez voir, vous parlez espagnol. C'est facile de chez facile. Donc, les verbes pronominaux. Exemple, pour que vous voyez la différence de ce que c'est qu'un verbe pronominal et un verbe qui n'est pas pronominal. Okay? Jean lave les mains de l'enfant et Jean lave les mains de Jean ok voyez la différence qui fait l'action et qui souffre l'action qui reçoit l'action qui reçoit l'action qui fait l'action et qui souffre l'action ok C'est très facile, Edouard, tu vas voir. Pourquoi je dois répéter Jean lave les mains des gens Ça, c'est la répétition. Mais pourquoi répéter Jean lave les mains de gens Pourquoi éviter la répétition et dire j'en. Euh, j'en. Oh, ok, est Jean. Ok, c'est Jean se lave les mains Pourquoi c'est pour dire parce que c'est lui-même parce que c'est le -même, même OK que hay différents types de pronominal el recíproco son dos personas que hacen uno le hace al otro y el otro le hace al otro por ejemplo mirarse es una acción recíproca cuando hay dos personas porque no peut mirarse uno mismo en el espejo por ejemplo OK très bien Este pronominal no importa si es reciproco si o si es a sí mismo. Funciona exactamente igual en este, en este, en este nivel. Donc, Chloé se réveille tous les matins a 7h30. Vous, vous, lavez, vous, vous levez a 7h40. Je me lave rapidement le matin. Tu t'habilles très bien. Donc, nous avons les personnes de la conjugaison que vous connaissez et je vais prendre un verbe. Je prends un seul verbe pour utiliser comme exemple. Lave, je lave. Par exemple, je lave la chemise, je lave le, le gilet. Ça, c'est un gilet. Je lave le gilet. Pourquoi Parce que j'ai fait la lessive, donc je le lave. Tu laves, euh, tu laves le, les, les couverts, par exemple. Tu laves les couverts. Il ou elle ou on lave la, la voiture. Nous lavons les vêtements. Nous faisons la lessive, quoi. Euh, vous lavez euh, vous lavez les cheveux des enfants vous lavez les mains des enfants ou ils elles lavent euh, les vêtements si vous vous rendez compte seulement je lave tu laves c'est faire l'action moi je fais l'action sur une autre chose si se dan cuenta, en este, hasta ahí, como está el verbo, la acción de la V no se ejerce, sino sobre otra cosa. Y siempre es una cosa externa. Je lave le gilet. Ustedes utilizan el gilet, pero el gilet no hace parte de ustedes, no es una parte de su cuerpo. Es algo externo que ustedes utilizan. ¿Ok? Par contre, si moi, j'ajoute, je me lave ah, ça change pour exemple aquí si ustedes le, le agregan la particule pronominal ça change totalement aquí cuando ustedes le agregan SM, ça ya cambia totalmente ya no es lavar el el cómo se llama esto en español para mí es un busito No sé en otras ciudades de Colombia para lo que es. Pero lavar el buzo, esta, el gilet, es como un buzo. Lavar el gilet siempre es algo externo. Cuando yo digo je me lave, ça implique que David lave, por ejemplo, el visage de David. voilà O el gilet, est ça, es un buzo. Un... un sweater ne no tient sierra, donc ce n'est no pas un sweater, c'est un poison. Un gilet, c'est ça. Ah, la bouche, attention, bouche. B-O-U-C-H-E. Oui, Edouard, tu peux dire je me lave la bouche. ¿Por qué? Porque es la boca de sí mismo. Je me lave, je me lave la bouche. Pero en francés, eh, uno podría decir Je lave ma bouche. Se puede. No, no quiero decir que, que lo que tú dijiste está mal. Sino que es un poco touchy. Je me lave les dents. Je lave mes dents. Ah. No. Ahí sí, ahí sí te puedo decir que no. Porque uno lava sus dientes. En francés hay esa diferencia que en francés, en español uno se lava los dientes, Ojo, los dientes, pero en francés uno lava sus dientes. ¿Si ¿Sí es la diferencia? La bouche, Vilma. B-O-U-C-H-E, como la boucherie. En francés, es, en francés es mucho más analítico, porque uno se lava los dientes porque son los dientes de uno en, en, en español. En francés uno lava sus dientes. ¿Ok? Maleja, sí. los verbos pronominales son los que tienen esto. Simplemente es como en español, se... Sí. C'est laver, c'est baigner Oui. Oui. Donc, tu te laves, ça implique prendre une douche, par exemple. Il se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, et elle se lave. Et vous connaissez un verbe pronominal attention, pour les, pour les dents c'est brosser. vamos a ver, ahorita, ahorita vemos Brosses, c'est b, r, o, s, s, e, r je veux que vous observiez que quand j'utilise je, j'utilise toujours me comme en espagnol je, me, je, me comme en espagnol tu, te como en español el se, si ustedes ven, esto es igualito, igualito al español, así que no les debe poner ningún misterio, ¿ok? Entonces, maleja, si tú ves esto en español, es lo mismo en francés, El sepros la bouche, sí, es posible Esther, pero eh, cuando uno habla de las partes del cuerpo es un poco complicado. Por ahora, digamos que vamos, vamos a limitarnos a, a, a lo que no no es el, no son partes así complicadas. Por ejemplo, los, la boca es el en los dientes es el sedon, pero es porque son excepciones del francés. ¿Ok? No, no empecemos con lo complicado. Vamos a verlo por primero lo, lo general y luego si hay casos específicos los vemos. Hola, 14 Y no tenía tiempo de hacer todo lo que tenía que hacer hoy. Donc, je ve tout simplement que vous observez aujourd'hui que c'est je me lave, tu te laves. On se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, elle se lave. Et vous connaissez un verbe pronominal. Ustedes connaissez un verbe pronominal comme premières deux classes. Ustedes connaissez son premier verbe pronominal. Si sí, Rafael, aquí me equivoqué lo que pasa es que el primero empecé con una cosa y luego, luego cambié y luego y es Jean se lave la manos por eso dije aquí donde dicen je no es je sino Jean ah, vous, vous rappelez, le verbo pronominal que vous connaissez depuis le premier cours depuis le premier cours c'est je m'appelle, ça c'est un verbe pronominal, tu t'appelles, pourquoi Attention, t'habilles. Le verbe s'habiller fonctionne comme le verbe s'appeler avec le E qui disparaît. Le verbe appeler, oui, Edouard, justement, Edouard. Et bien, c'est juste ce que je suis disant. Le verbe appeler, oh, attention, appeler, tu peux appeler par téléphone une autre personne. Par exemple, je peux dire, salut, Edouard. Ça, j'appelle Edouard. Mais quand je dis, je m'appelle David, c'est-à-dire, je me nombro mi mismo, David. Et ça, c'est un verbe pronominal et si vous vous rappelez de ça, vous connaissez le verbe pronomino. et ce verbe, je le s'appeler hein? et c'est le premier pronominal que vous connaissiez sinon que je ne les avais pas expliqué les pronominales parce que mais si vous voyez je utilise toujours me, tu utilises te il, elle, on utilise se nous, nous, en fait on duplique, nous, nous vous vous OK? Recuerden que con nous et vous on duplique le nous et le vous et il elle se Très bien. Si vieron que se conocían el tema. Igual. Si ustedes hablan español, ustedes saben usarlo. Lo único que yo quiero que hagan es que se acuerden que nous et vous sont différents. Sinon pour je, tu, il, on, il, il, il pluriel pour vous, c'est facile. facile Para ustedes es muy fácil, porque es exactamente como en español. Y la ventaja es que utiliza exactamente los mismos, las mismas partículas pronominales que en español. Uno en español dice: "Yo me, tu te, ella, ellas se, ellas se llaman Carolina y Diana", por ejemplo. Et si vous êtes bien, exactement le même. La seule différence, est que c'est nous, nous et vous, vous. Et c'est ce que vous avez retenir aujourd'hui. Ok, on va pratiquer un peu les verbes pronominaux. Je vous présente quelques verbes différents. Les verbes se reposer. Attention, en français, c'est faire se, c'est pronominal ok reposer se reposer es descansar en français es descansarse reposarse qui existe en espagnol se peigner peigner ou se coiffer vous vous rappelez les coiffeurs se raser se regarder, vous voyez, se maquiller. ok, donc vous allez compléter, vous allez compléter, rápido, bueno, vamos, vamos a hacerlo rápidamente, ¿no? porque tengo 10 minutos y les tengo una sorpresita, así que, tenemos 10 minutos. 2 minutes pour esto et 8 minutes pour la sorpresita Oulala. Donc, Brice, tu tous les matins, Marie, vous de temps en temps, Frédéric et Nicolas, ne jamais. Moi, je dans le miroir avant de sortir de chez moi. Hélène et Stéphanie, elle quand t'es rendu travail. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. très bien. Donc. Brice, tu te peigne te euh, es c'est que tu verbe du premier groupe finit en es c'est que ça hein. tu te peigne tous les matins Marie vous vous maquillez vous ça se réplique hein vous vous maquillez de temps en temps Frédéric et Nicolas ne se rasent e parce que c'est pluriel ne se rase jamais moi je me regarde dans le miroir ça c'est un miroir attention ça c'est un miroir avant de sortir de chez moi Maléa, ¿Cómo así que de temps en temps qué significa? Eso lo vimos en una clase, lo vimos conmigo ¿eh? Hélène et Stéphanie Elles se reposent Quand elle rentrent du travail Ok Donc Nous avons un invité Jeudi prochain, el jueves tenemos un invitado. Entonces, eh, en este tiempo quiero que piensen en preguntas que le van a hacer. Y la, eh, la, la pequeña sorpresa es que tienen el día de, hasta el día de mañana, ah, no, eh, hasta, el, hasta el jueves, tienen hasta el jueves, eh, digamos en la mañana, para enviarnos. Audios a este correo. ¿Con qué van a, van a mandarme un audio? Van a hacerle preguntas al invitado. Quiero que le hagan preguntas al invitado y me van a escribir a nuestro correo que es uh, curso de francés.cnu gmail.com. Van a enviarme un audio con una pregunta. ¿Por qué? Porque quiere, queremos escuchar sus voces. Entonces, quiero que en este momentico que tenemos, en estos ocho minuticos, siete minuticos, me pregunten cómo decir cosas. Y Cuando digo cómo decir, es en gramática, porque ustedes tienen diccionario, así que no me digan cómo se dice tal cosa, porque por eso tienen diccionario. A menos que en un diccionario encuentren varias... Acepciones. Entonces, ¿cómo van a hacer? Yo les recomiendo, con su teléfono, los que tienen teléfono, van a grabar un audio, porque todos los teléfonos tienen una aplicación para grabar audio. Por ejemplo, la mía se llama Magnetoscope. Tengo mi, mis celulares, lo compré en Francia, entonces está en francés. Eh, eh, todos los celulares tienen un, una. Tienen una, una aplicación para grabar. La mía se llama Magnetoscope. Ah, usted no la ve. Ah. Bueno, Magneto. Pero todas tienen, tienen, tienen un, una, una cosa para grabar. Lo que hacen es que graban ese audio con su teléfono, van a los archivos de, de la grabadora y le dan compartir. Compartir es el, link, el, el, el ícono que tiene un circulito, una línea, otro círculo, otra línea, otro círculo. Y nos los van a mandar a este mail. Es una pregunta por persona. ¿eh? No vayan a hacer mil preguntas. No vamos a alcanzar a tener todo el mundo escuchando. Entonces, pregúntenme. Es un hombre, es, nuestro profe es un colega de nosotros que se llama Arthur, que es francés y que habla español porque él viaja a Colombia. Arthur, y van a hacerle preguntas. Pueden, vous pouvez tutoyer, vous pouvez, vous voyer. Entonces, en este momentico, mientras yo escribo las palabras que iba a escribir ahorita, que, que dije que iba a escribir, uh, ustedes me van a preguntar cosas David, ¿cómo se dice? si yo quiero decir esto, ¿cómo, ¿cómo hago para hacer la frase? eso es lo que quiero que me pregunten para que ustedes en francés atención, en francés le pregunten cosas a Arthur vamos a escoger por ahí unas cinco si alcanza el tiempo diez preguntas, pero cinco ok ok forma negativa Eduard quiere saber cómo se dice la forma negativa imagino que se si acuerdan de la negación yo, uh, por ejemplo, vamos a ver uh, tu tu n'aimes pas esta es la negación normal Avec un verbo pronominal por ejemplo tu ah, ne te lave pas. Donc vous mettez le te. Vous mettez le te juste après le ne. Vous mettez le te juste après le ne. Ojo, oh, no le vayan a preguntar eso a Acto, porque Acto sí se baña. Pueden preguntarle lo que quieran: cultura, eh, no sé, eh, colores, qué color le gusta. Yo lo que quiero es que ustedes me manden audios suyos para que ustedes escuchen y nosotros podamos escucharlos y, eh, y podamos quedar chido responda preguntas de ustedes, de ustedes, no, no de nosotros que nosotros pensemos, Artur va a hablarles de varias cosas, pero vamos a hacer una pequeña sección donde Artur va a responder algunas preguntas y vamos a pasar el audio, los ¿eh? pues vamos a pasar y ustedes se van a escuchar, así que, pregúntenme lo que quieran, tienen tres minutos para preguntar, Evidentemente Luz Marina, eso debe en francés, si no va No nos importa si ustedes no hablan perfecto francés. Es un curso debutante. ¿Se van a equivocar? Sí. Pero ese no es el punto. El punto es que ustedes vayan. Y, le y es una oportunidad de preguntarle algo en francés y que el francés le responda. ¿Ok? Je ne mets la attention, Edouard. Tu dois conjuguer le verbe. Patricia, Gusto. Par euh... exemple, si tu veux dire te, euh, te gusto, recuerda que gustar es aimer y como tú me quieres preguntar en pasado, esto es porque es un tema que vamos a ver eh, en una próxima clase. Pero te lo voy a decir para que le hagas la pregunta a Arturo. Tu a Este es el pasado de amar. Tu a Tu a Eso significa te gustó. y no es pronominal el verbo M en francés no es pronominal es amar, pero es amar en el sentido de gustar por eso no es pronominal bueno, tienen un minuto ah, ojo, ojo clara, no es nombre sino no. recuerden que en francés nombre par ejemplo ça c'est un nombre ça c'est un nombre y no, eso es no. Atención, Marcela. Clara, es lo que eh, es, Clara, Clara. Lo que tú quieras, le puedes preguntar a Arturo lo que tú quieras sobre, sobre él, pero no muy personal, eh, eh, sobre Francia, sobre su experiencia en Colombia. Pueden preguntarle lo que quieran de los temas que ya vimos, para que usen el vocabulario que ya vimos. Esa es la finalidad. Ay, Rafael, esas preguntas muy complicadas. <risa> recuerden que es preguntas para que ustedes utilicen el francés. No son preguntas política, porque es muy complicado. ¿eh? recuerden que cada opinión es personal. Es para que ustedes practiquen. Eduardo, ¿Con bien de personas compose vuestra familia? ¿Cuántas personas componen? Cuando quieres saber el número, ¿Con de personas compose? El verbo compose es como como contar con. Entonces, ¿Con bien de personas compose vuestra familia? Hagan preguntas simples, simples. Ok, que el partido de Colombia la M. Ojo, visitar. Les ayudo con algunos verbos en pasado que no lo hemos visto, pero vamos a ver. En la pregunta de Jess Mendoza: tu a visité. Así se dice visitaste. Tu as sí, visité seulement sí, visitaste. OK, donc il est 20h31. Le cours est fini. Euh Maleha, peux-tu demander les routines Si euh cours est fini. Je suis désolé pour le problème technique euh, et mais on doit finir le cours. Recuerden, tienen hasta el jueves a mediodía para escribirle, para enviar el audio para Arthur. y tienen hasta mañana para, hasta hoy, no, hasta hoy, tienen hasta hoy, para hacerlo del para el resto de plazas que quedan para el atelier de conversación de mañana. Así que, merci beaucoup. Edouard, oui, c'est un prof de francés? Bon. Je vous en prie, merci de tout, de... excusez-moi les problèmes techniques et on se voit je de mardi prochain. Au revoir.